Que je réécoute, j'ai pas encore réécouté pour être honnête avec vous. En fait, il faut que j'exporte je, toutes, les, toutes les chansons et que je les écoute euh, les unes après les autres pour avoir euh, une écoute d'ensemble et voir si tout me convient bien. Je le ferai peut-être aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je l'ai pas encore fait. J'ai pas encore. Euh, je sais pas, c'est peut-être pas le bon moment, j'en sais rien, mais en tout cas, là euh, je vais commencer à tout régler et tout pour. Euh, la suite et la suite, je vais vous en parler tout de suite. Je vais exploiter le plein potentiel de ce sampler parce que en fait, je m'en suis pas assez servie. Franchement, je rêvais d'avoir cet instrument et euh, bah, je m'en suis quand même pas mal servie, mais pas assez. Euh, je voudrais vraiment construire tout un live autour de ce sampler et de ce synthé. Et de cette meuf, <rire> de ma voix. Donc quand je dis construire un live, je parle autant de quelque chose que je pourrais proposer en ligne, sur Twitch, etc. Ou en concert, en, en réel. On sait pas encore quand est-ce que les concerts vont pouvoir réavoir lieu. Mais... Euh... <rire> Espérons qu'un jour ce soit le cas quand même, on va, on va vivre dans cette optique là. Et j'aimerais bien aussi faire évoluer un petit peu mon style musical. Que ça reste le même univers évidemment, parce que ça je pense que c'est difficile d'enlever à quelqu'un son univers. En tout cas faire un petit peu évoluer le style vers quelque chose de... comment dire... Moins calme, voilà, moins calme. Là c'est vrai que mes morceaux c'est très euh, très très très posé. Quoi que vous allez voir dans mon EP, ils le sont pas tous mais vous verrez. En fait, j'aimerais faire évoluer mon style musical vers quelque chose d'un petit peu plus trip-hop. Donc euh, style, vous voyez, Massive Attack, Portishead, et ce, voilà, je, je cite vraiment des grands euh, classiques euh, du genre. Et euh, voilà, c'est une, une source d'inspiration pour moi, là, ce style, et je trouve qu'il y a quelque chose à faire en combinant euh, mon univers et euh, le français. Euh, quand je dis euh, que je voudrais m'orienter vers ça, je dis pas que j'ai envie de me mettre à faire 100% ça en fait je voudrais juste apporter ça comme nouvelle influence musicale à mes morceaux et euh, bah, ça tombe bien parce qu'en fait le sampling euh, ça marche très très bien dans ce style donc moi quand je parle de sample je parle de euh, voilà sampler des, des beats, donc des rythmes euh, sampler aussi des sons d'ambiance euh, style je sais pas, de l'eau qui coule, de la pluie des fleurs qui bougent des des bruits de gens qui parlent, bon ça c'est déjà quelque chose que je fais énormément hein, donc je, je compte pas le je compte pas arrêter de le faire. Sampler euh, également des parties euh, d'instruments euh, bah, que je jouerai moi-même parce que je suis pas très, très fan de sampler des par exemple des bouts de chansons qui existent déjà. Par exemple un son de, de violon dans une chanson et puis de le remixer à ma sauce l'intégrant dans une chanson et tout. Je suis pas très fan de ça. Moi j'aime bien jouer mes propres parties, les sampler, les modifier, mettre des effets et tout et puis ensuite les lancer. Et il y a des choses très très intéressantes qu'on peut faire avec ce sampler là. Il y a des effets vraiment cool. Il a... Rien que le fait de lancer un sample, de l'arrêter de le relancer, ça peut vraiment bien rendre là en live. Et donc, me servir aussi de mon synthé, évidemment, pour jouer quand même des parties de piano, des parties d'orgue. Et puis voilà, et puis chanter avec des effets, peut-être avec du, du delay sur ma voix, comme j'aimais bien le faire. En fait, tout ce processus-là, de création de ces nouveaux morceaux, j'aimerais euh, en montrer une partie sur Twitch. Mais pour ça, il va falloir que je réussisse à faire quelque chose que j'ai envie de faire depuis tellement longtemps. En fait,. Je voudrais réussir à configurer tout pour streamer euh, Ableton Live, des projets Ableton Live euh, sur Twitch. Voilà, Aujourd'hui je vais essayer de tout configurer et puis euh, bah, peut-être que ce soir je vais déjà faire un premier live test. marche et c'était pas gagné hein. j'y ai passé... Enfin, à quelle heure j'ai commencé je crois qu'il était midi quand je vous filmais la vidéo tout à l'heure et là il est 4h donc j'ai de la chance parce que ma fille elle, elle fait une sieste de ouf là donc euh, c'est cool j'ai pu vraiment me consacrer à ça à 100% euh, du coup là ce que je suis en train de faire c'est que bah, j'ai rebranché mon sampleur mon sp404 et je suis en train de réécouter euh, les samples qu'il y a à l'intérieur mais je crois que ce que je vais faire en fait, c'est que je vais le, le reset. Je pense que je vais le remettre à le remettre à zéro parce que si je dois m'embêter à tout réorganiser les samples qu'il y a déjà à l'intérieur et tout, je vais y passer trois plombes. J'ai rien d'indispensable dedans. Autant repartir sur euh, sur une base nouvelle. En plus, j'aime bien faire ça, repartir sur des sur des bases euh, nouvelles, blanches, des pages vierges. Du coup, on va quand même s'écouter un petit peu. On va quand même un petit peu faire le tour des euh, des samples kia a. On va aller sur le A. Là, c'est le ukulélé que j'avais enregistré pour euh, une des chansons du EP. Je l'avais enregistré là-dedans pour me servir d'un du... effet. Je vous en avais déjà parlé dans un vlog. Ensuite, sur les autres, là, il n'y a rien. Ensuite, B. Ça, je m'en servi pour faire une vidéo sur, euh, sur Instagram. Pareil, j'enregistre des violons qu'elle a avec. piano mais avec un effet. Pareil. Là il y a un son de foule. Je les garderai bien mais j'ai envie de repartir à zéro. Ça c'est de l'eau. Ah. Voyez Vous voyez pourquoi j'ai envie de repartir à zéro, c'est parce que là j'ai des... des hit hats, je sais même pas pourquoi. Un autre piano. Ah oui, alors là j'avais séparé, j'avais pris un sample que j'avais enregistré, euh, que j'avais joué. Et je l'avais divisé en trois pour pouvoir faire genre. Et là ah, vous voyez, on peut ajouter des effets, genre ça. Effets de vinyle, quoi. On peut régler euh, les craquements. Ça, c'est quoi La compression. Et, genre, euh, par exemple, ça, un filtre. Wow. Un filtre. Ah, oui, ça, c'était pour ceux qui tremblent. Ma chanson ce qui Tremble que vous pouvez écouter si vous voulez J'avais fait une version live pareil que j'ai posé juste sur Instagram, pas sur, euh, pas sur euh, Youtube Ah ouais là j'avais des drums Faudrait que je sois un peu plus organisée la prochaine fois que vraiment je, que vraiment je compartimente Genre cette section c'est pour les drums, cette section c'est pour les pianos et tout Parce que vu que là j'expérimentais beaucoup avec euh, le sampler Je faisais pas du tout attention en fait où, euh, je où j'enregistrerai je, tout. Bon, j'ai pas non plus énormément de trucs. Hein. C'est dommage quand même d'enlever ces simples. Hein. C'est dommage quand même, ouais. Je sais pas si je vais tout plier en fait. Là, j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie. Peut-être garder ça. Hein. Mais quoi que, je sais pas. Parce que vraiment... Bref. Voilà, je vais tout effacer et puis on repartira sur, euh, sur de nouvelles bases.